m'a on est toujours pas avec à quoi tu dans la tête. t'appelles dans la tête. Euh, Excusez-moi beaucoup, je euh, en de fait vous, c'est respect vous. Attaquer le président, euh, le président euh, incroyable, celui que Dieu a voulu élu. Et ma timénie, écoute on a c'est au timénie. Timénie. Timénie. Timénie, ben. Et le et mais du il a 800 000, a Ah, a et un ami, 300 000, 300 Même si même on on <rire> et, et, et, monsieur le Président, j'ai fini. <rire> j'ai fait un peu de monsieur là. Travaillez un peu. Mais... Mangez beaucoup. Travaillez un peu. Mangez beaucoup. Ok. okay. Moi, je ne suis pas venu ici ce soir pour faire de la campagne, comme ils ont l'habitude de le faire. Je suis venu ici, c'est pour vous demander de rentrer dans les rues et de tout casser. Je ne suis pas venu ici pour vous dire, allez voter. On va voter quoi on va voter quoi On attendre hey. quel résultat On ne veut plus de vote. Ne... Vous allez tout casser. Et je promets que ce pouvoir, je le prendrai de force. À l'instant où je suis en train de vous parler, celui qui trouve coupe, il prend. Celui qui trouve rachie, il prend. Celui qui trouve âme, il prend. Vous rentrez dans la.. Vous cassez tout. Merci, Président. Et je prends le pouvoir. Je promets que vous aurez vous aurez un changement radical. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Voilà. Donc, si je suis venu ici, c'est pour ça. Et je sais que vous êtes des bras valides et vous pouvez, je ne veux pas trop parler. Non. Merci, monsieur le Président. Merci, Président. Donc, c'est pour ça que je suis venu vous voir. C'est pour ça je suis venu vous à... Tous les émisements... <médic> dans Tous les élus oui. C'est que je vais tout changer en un mois. Donc, casser tout, entrer dans les rues. Étoile rouges, rouges euh, place des martyrs. Oui. Tout ça là, faut tout casser. Casser le bélier donc, le bélier Je dis tout le Bénin. C'est quoi oui, ai ai ai ai ai ai Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. Travaillez un peu Mangez beaucoup Oui. Moi je quitte ici, oui. je vais informer mes collègues, oui. on va tout casser, Merci. on est prêt à tout casser, Merci. on va tout casser, on va tout casser, on va tout casser, tu me son nom. Tu me son nom. on va tout casser, on va tout casser, c'est c'est des gens comme ça, je suis Oh oui, ça, ça, ça, ça. Oh, oh, Prégo. oui, Oh, oui, Oh, nous, nous, nous, nous, nous, nous, oui, nous. oui, un oui, bon, puis Ouais. Et ma soukwigele. Vous savez pas. Voilà. Vous savez quoi On est dans un pays où on, on, on, on nous dit liberté, liberté. Mais on prive certaines personnes de leur liberté. Chacun ici ce soir, il est en train de revendiquer ses droits. Lui, c'est son droit. C'est son monde à lui. On ne peut quand même pas l'empêcher. Monsieur, s'il te plaît, viens. Oui, on a un coach sur on a un doucement. On a un non ne vous inquiétez pas et On et on si non non non comme c'est elle qui est chargée, vous me prenez le nom <coughs> de et On a On On a a a a un un mais tu les peux pas ne pas la Tu ne peux pas de Tu Tu de Tu de ne Tu de Tu non, de Tu donc, euh, donc euh, je ne vais plus trop monopoliser le temps. Et je, je vais demander à partir. Et voilà, je vais voir Monsieur Dragomi et la soeur. Vous allez me voir. Parce que c'est grâce à eux que je suis venu ici. J'ai d'autres programmes. Voilà, donc je vais les voir tout à l'heure. Et je pense que. Ils viendront vous. Ok. Il a bien revoir. S'il vous plaît, monsieur le président. Oui. Il plaît, et nous, les chômeurs Non, il y a un programme, madame. Prenez son numéro..! Ah, bah... Tu vas me voir après. Ok, ok, mais c'est ma très belle gars. Oui, oui. Oui, les gars, il vient. Ah, ok. Il y a Et vous voyez Là, l'essentiel, le... c'est de chercher les vrais. Oui, ceux qui vont casser. Il oui. y a des noms battants en bas, tous les bas. Waouh. Ceux qui vont vraiment casser, oh. vous comprenez Je vous fais confiance. Okay. N'oubliez pas la dame. Hein. Non, non, il n'y a pas le problème. La dame avec qui vous étiez là. Eh Oui, il n'y a pas le problème. Okay, tout... je... Attendez même, je prends ce t'appel rapidement, je okay. Oui, allons donc. Elle en vélo pour Allô Allô maman, oui, oui, oui. Écoute, là où tu es là, en même temps tu vas dans, là, vers la à moi. Voilà, là où se trouvent mes documents là. Tu prends le passeport des enfants et toi. Il y a aussi pour la bonne là, tu prends Et vous irez m'attendre à l'aéroport que tu auras de des nouvelles tout à l'heure Le pays sera en feu d'ici là, là T'as déjà un mouvement ici J'ai déjà tout créé Tu comprends Prends le... le et, tous les passeports sont là Il y a aussi pour la bonne comme je te l'ai dit Allez m'attendre à l'aéroport j'arrive Le mien est suis-moi Ah, non, pas bon, pas bon, pas bon Et le là, c'est mieux quoi Mais vais les gars, les les gars, Ok, gars, les gars, les gars, a gars, les gars, a gars, les gars, gars, les gars, a gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les Je les gars, les gars, les gars, les gars, les les gars, les gars, les les gars, les gars, les gars, oui, quoi le oui oui oui dopo la il qu Il aille chez lui à Baïkon. Non, non, non. Qu'il, qu aille chez lui. Attendez-moi. Je viens déjà, tout de suite même. Oui, oui, oui. Non, non, non. On a filé avec ça. Ça veut dire quoi tout ça? Tout à l'heure. Attends-moi devant là, je Quand j'arrive. Autorité. Autorité problème. Autorité sac. C'est quoi? Non, non, non. Monsieur. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse quoi? Tu vas pas te calmer. Oh! Monsieur. Non, Monsieur, calmez-vous. Non, je vous en prie monsieur. C'est quoi Je ne veux Je vous donne de l'argent. Je ne veux pas profiter de l'argent, c'est toi je sais. Tu n'as jamais pris de l'argent. Toi, tu veux créer... Je dis calme-toi. Je Je sais de quoi pas parle. n'y la Mais moi je dis que tu veux créer vos Tiens. Tu parles de quoi Je dis calme-toi, je te donne de l'argent. Qu'est-ce que tu as dit à l'autre maintenant Tu as dit que... Maman oh, oh, J'ai tout attendu. Il y tout monde. Les gens nous écoutent. Moi, je ne veux pas ton l'argent. Pardon Calme-toi. Je veux que tu veux, veux gâter notre... Non, non. Oh, Franchement, tu parles de quoi Le véné, là, c'est pour nous. Je Ce je que tu fais, là, c'est pas bon. Je ne veux que... Tu nous que bientôt, Mena. Tu J'ai entendu ça. J'ai entendu ça Autorité problème, autorité sata, autorité démo Fais-toi, petit peu à un merde Oh, c'est bon oh, C'est bon. oh, toi Laisse-moi Je dis je ne veux pas Je ne veux pas se donner de l'argent. Je ne veux pas, que ai je ne veux pas, que... la oh, je envoyer mon... Je ne veux pas, je ne veux pas. laisse Je dis que je ne veux pas. Attends, je attends, attends. autorité problème. Oh, c'est bon Laisse-moi Si tu me plaques ici, moi, je vais être encore ici. et je vais créer. Oh, c'est bon ah, ]あの, Laissez-moi la ah, ah, euh, cas... vous quoi <tapa stacks> vous pouvez entendre la voix. laissez le? laissez le parler. laissez laissez laissez le parler. laissez le parler. laissez le laissez laissez laissez laissez laissez laissez vous allez vous en Monsieur. <rage> Mais d'ailleurs, vous êtes honnête. Monsieur. de vous Monsieur, c'est vrai, je que je dis. Tu as fait ça oui ou non? Monsieur, c'est vrai. Il a fait ça Nous allons vous faire confiance. Vous Vous pas Mais vous Hey monsieur, toi tu veux prier. répondre d'abord. tu ce que c'est d'abord, est-ce que c'est vrai C'est vrai oui ou non C'est vrai Je ne suis pas sérieux. C'est vrai Non, je ah, ne comprends pas. Je ne comprends pas. pas. Est-ce Est que c'est vrai ouais. Et il, il ne peut pas me répondre. Vous faites quoi On fait quoi Expliquez-moi. Et il m'a dit, tu ne veux pas tout ça. Comment ça il m'a dit Donc c'est la vérité. Je dis quoi ça? Eh hey. Je un peu de la Vous de faire Pourquoi vous voulez changer la donne? Pourquoi vous voulez changer l'équation? Vous n'êtes pas désigné être président? Pourquoi vous voulez passer le droit de Ça veut dire quoi? Vous ne connaissez pas la définition de Béné. Vous ne connaissez pas la définition. Je pensais que vous êtes intellectuel. Ici au nous sommes des On n'est même pas prêts pour la guerre. Ça veut dire quoi? Tu, tu m'attends jusqu'au soir. Mais il n'y a pas la guerre. On c'est ça. On peut, un tout, on peut faire tout, mais il y a pas la guerre. guerre il n'y a pas de cas d'identité. C'est ça. Je le Et oui, leurs parents les jours. Hein? ça veut dire quoi? ça veut dire quoi? Bah, quoi ça? Bénèque, ah, Bénèque. pas logique. Écoutez, le Bénin est un est indivisible. Que nous soyons du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, nous sommes un. Il n'y a pas la guerre au Bénin. Nous cultivons la paix. Il n'y aura jamais la guerre si au Bénin. Nous sommes destinés à rester unis. du matin jusqu'au soir. C'est ça. On peut dire quoi ça On peut, on faire tout. On peut dire tout. On peut, on peut, on tout on peut dire il n'y a pas la guerre. Le Bénin est un pays de béni J'aime mon pays. Et eh, eh, eh, je sais que mon pays est toujours le monde entier. Restez unis pour construire ce Bénin. C'est ça. Eh. Eh. En ces périodes sensibles, cultivons la paix, la tolérance, non à la violence, non au vandalisme, non à la haine. Ensemble, pour un Bénin uni.